Bonjour, nous allons commencer par corriger la partie dictée de cette évaluation. Dans un premier temps, je vais m'intéresser à certaines fautes de lexique couramment, fréquemment, trouvées dans, dans vos copies. Alors, euh, en rouge, la partie lexique, donc euh, mourir ne prend qu'un R. Euh, accablante prend deux C. Attention à violent, t, qui vient de violent et qui prend un E. Annoncer prend deux N. De même que « assassiner hein, », deux « s » entre deux voyelles, deux fois. Et on retrouvera euh, cette idée-là, cette règle-là, à « saisissant », deux « s » ici, entre deux voyelles. Euh, attention à « apaisant », ça fait partie des exceptions, même si la plupart des verbes en « a » prennent deux « p »,« apaisant » n'en fait pas partie. « Colonne » prend deux « n »,« corps » prend un « s » à la fin. Pourrissant, on retrouve les deux S entre les deux voyelles, comme saisissant et assassiné. Mais il y a également deux R à pourrissant. Voilà, je passe maintenant à la partie grammaire. Alors, juste quelques points hein, qui correspondent à, à plusieurs, euh, plusieurs fautes trouvées dans vos copies. Euh, Éclaté, ER ici, quand deux verbes se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. Elle est aveuglée, c'est un participe passé employé avec l'auxiliaire être, donc il s'accorde avec le sujet elle, donc et E. Alors bien sûr, hein, les sentiments, étant en pluriel, dévorant les également, puisque, on le verra plus tard, c'est un adjectif verbal. Euh, ses ordres, ce sont les siens. Donc c'est le possessif, ici. Euh, convaincant, ici prenez un S, puisque c'était un adjectif verbal. Ça s'accordait avec les propos. De même pour apaisant. Elle court, c'est le présent, donc avec un T. Se tuer est un verbe pronominal, on peut remplacer par se vendre, donc c'est ER à la fin. Et de même à la fin, elle n'a jamais cessé d'aimer, hein, on peut remplacer par vendre ou prendre, donc ER.